Trois choses. La première, c'est que ça fait quelques années que le changement climatique est sur, euh, sur leur agenda. Euh, mais que néanmoins, dans les études qu'on fait, on en a sorti une récemment, pour l'instant, une entreprise sur deux qui a pris des engagements ne les traduit pas en plan d'action concrète à 3 à 5 ans. Une des raisons que l'on voit dans les relations qu'on a avec les entreprises, euh, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'initiatives ici et là, mais elles n'arrivent pas à le passer à l'échelle. Et on fait souvent le parallèle entre la transformation numérique et la transformation environnementale. Sauf que la transformation numérique, on pouvait la faire seule, on pouvait changer les moyens d'adressage du client beaucoup plus facilement, mais finalement, on ne changeait pas tellement son système industriel et son système productif. On commençait à l'équiper de, cap de capteurs pour rendre plus performant. La transformation environnementale, elle est beaucoup plus profonde et elle impose de revoir en profondeur la manière dont les entreprises conçoivent leurs produits, les fabriquent, les distribuent. Et donc, il faut faire une, une remise en cause radicale. Et c'est cette radicalité qui nécessite énormément d'investissements, investissement pour lequel les entreprises sont encore soit un peu frileuses, soit ne voient pas tout de suite les incentives et les retours sur investissement. Heureusement, il y a beaucoup de leaders qui s'engagent, il y a beaucoup d'entreprises qui sont maintenant très avancées. Mais là, voilà, le premier point, c'est ça, c'est que c'est une transformation beaucoup plus profonde, je pense, que la transformation numérique qui n'est pas finie. Le deuxième sujet, c'est qu'on voit une accélération, malgré tout, et particulièrement là, ces 12-18 derniers mois, du nombre de projets sur lesquels les entreprises nous demandent de les accompagner de, de niveau stratégique, mais surtout de niveau très opérationnel. Comment concrètement rend-on possible les engagements qu'on a prévus et puis le dernier aspect sur lequel je pense que les entreprises butent, c'est la dimension humaine et culturelle. Finalement, les couches managériales, celles qui sont au cœur de la transformation qu'il faut opérer, elles sont prises dans un espèce d'étau entre des injonctions très fortes qui viennent de la direction générale, des conseils d'administration, qui sont exposées aux actionnaires, aux régulateurs, et qui du coup prennent des engagements forts sur l'évolution de leurs impacts environnementaux. Les populations plus jeunes qui rentrent dans les entreprises qui ont chevillé au corps l'impératif environnemental. Et ça, nous, chez Capgemini, on le voit beaucoup. Hein. On a une pyramide des âges qui est, très, qui est très jeune. Et donc, il y a un enjeu pour nous essentiel de prendre ce voile Et puis, bah, toute la couche managériale qui est aujourd'hui aux manettes, qui n'a pas forcément la culture, la connaissance pour comprendre les impacts, et puis surtout qui est prise par des injonctions paradoxales entre devoir optimiser des KPI actuels, de faire accroître la profitabilité, le chiffre d'affaires, tout en réduisant l'impact environnemental, et il se trouve un peu coincé dans ces nouveaux modèles.